l'interaction que j'aurais pu voir lui avec le résident, par contre à cause de la contrainte de la pandémie ou une contrainte qu'on qu qu est limité, qu'on est, qu est limité, euh, ça m'a ça vraiment permis de, de voir euh, si l'élève avait bien compris la matière qu'on lui avait enseignée. OK, parfait. Puis, puis as-tu des défis dans, dans, dans tout ça?